10 on est dans la merde <rire> Pour les jours 10 et enthousiasme euh, qui se perd euh, euh, les, les gars les gars les gars On, on bien a plus de le diamants euh, ouais. Quoi qu'est-ce qu'il y a On a plus de diamants Ah si oh, on a il en reste Oh on a du diamants, les, Moi wow. je suis chez les bleus c'est pas ce que vous faites en fait euh. Bah on est mort chez les bleus non, en fait En fait mmh. on a plus du tout de diamants Alors moi je suppose qu'on aille miner du diamant <rire> non, mais sérieux bah, C'est le moment des de miner hein Salut! On va miner? Je les ai donné un coup et je me On a même plus de bouffe hein. Ça va on a vraiment plus de bouffe? Ouais on a vraiment plus rien mais j'ai l'impression qu'on nous les a volés hein pour qu'on ait plus rien comme ça. ouais ils m'ont pas suivi? Trop triste. Bah, go bon on et fait quoi, quoi les bah, mecs? Bah, on attaque les verts maintenant? Non mais go miner du diamant. Viens on prend un peu de diamant, on attend que les deux équipes se fight, on en tue quelques-uns et on récupère le Faut stuff. Et, et on le ramène à base. Vous voyez quelqu'un reste là ou je le de la bouffe. N'importe quoi cette saison sérieux. <rire> je bon, est la saison du bonheur. Bon, on est bien ouais. perdu stuff, là. Vas-y faire du stuff Moi je suis full stuff diams hein. Parce et ouais mais toi ah, tu oui. tout prendre le stuff le diams dans les coffres parce que nous on a plus rien. Ouais. ouais il y en, en a qui ont prendre du, du diams avec eux. Je... En plus il l'a. Moi du coup je vais dans une maison du spawn et je vais attendre. Ouais, je viens avec toi, non viens. mec mec tu road autour des. des... des... Mais t'as de la bouffe hein, J'ai un, deux de bouffe. Il y a pas de la bouffe, oh oh j'ai oublié, oublié de prendre de la bouffe. Bah, on a pas de bouffe. Oh. C'est problématique. Effectivement, Jackie. Mmh. Mmh. C est, c est, cette saison, c'est ce qui parle le plus en spec j'avoue. Mais je m'amuse terriblement. c'est oublié. Vas-y, je tu tu sais que des crispeurs pour dans tu les gars je suis des pour avoir de la TNT, est-ce que vous, vous croyez encore à l'espoir qu'on puisse repéter une base un jour ouais <rire> en, fait, en fait je crois que j'ai pas fait un kill de la saison mais c'est que là toutes les teams elles ont tout TNT à la fin bah non là, là ils vont les te les gars former. vous savez que là j'ai du quoi faire une TNT déjà de base ouais, ça, ça suffira pas pour entrer dans une base oui mais bon euh, c'est déjà bien en quelques secondes TNT par contre je crois que je vais mourir en fait parce que j'ai plus de bouffe moi j'attends dans une maison que je suis sur mon portable Bonjour Salut! Salut. Salut. <rire> il a rien à battre, ah, la boue, Ouais, prenez de la, la bouffe, bouffe vous, Ouais, prenez la masse de bouffe, s'il vous plaît. Je crois que je vais finir par me faire des soupes, là, il y a des champignons. <rire> ah, ouais, bon, quand, quand tu commences à faire de la soupe, c'est que t'es désespéré. Ouais, c'est que t'es mal. Hein. <rire> L'une des meilleures saisons du monde. <rire> Bordel. Surtout que je suis sûr que la team de Gab et tout, ils il sont graves bien ils préparent déjà leur prochaine soupe. Ils sont grave bien, hein. Le retournement de situation qu'ils ont fait, mais tout ça parce qu'on les a assorti. Ouais, c'est grâce à nous. T'as vu la chose qu'on a fait, on a mis 10 000 TNT. On a fait, allez, avocat mec. Et les bleus, ils ont même pas été capables de gagner ça après ça. J'ai pas compris. Les bleus, mec, ils sont arrivés, ils ont défoncé tout le monde. Et après, ils se sont tués comme des merdes. Le diams. J'ai vu du diams. je peux pas de la misère. Quelle est cette boutade ah oui, parce qu'en fait il peut pas parler à sa team sur TS, du coup il leur marque dans ah, le chat. Bon, on fait quoi quand on fait Ah, y'a les verts qui les assaut Y'a les verts qui les assaut, je pense. Gauche les vert, quoi j'ai le vert, les mecs. Oui, je les vert là -bas. Essayez de faire euh... péter des. Ouais. Les mecs on est jour 10, essayez de faire péter des creepers autour de la base des verts. T'es en train de me faire un. Ouais, voilà. Un... Ouais, j'ai encore l'esprit voilà. Ils y sont, ils vont une. Ils vont, ils vont, ils vont. Ah non, c'est oui, les verts qui les assaut, non Non, non, non. Bah oui si c'est oui, les verts. Oui c'est les verts qui a le bleu Ouais c'est les vert qui a le bleu qui là bas qui a pété un creeper Moi Ah ok Très bien bonsoir Donc là non, on est chez les mecs le Mais mec t'es sérieux de péter des creepers alors que c'est notre seule source de, de victoire Ah non non non non mais il n'y a plus aucune <rire> Il n'y a, a plus aucune <rire> mais il n'y a aucun <rire> espoir Ah j'ai pris trois de bouffes, je vais mourir de Mais il prend des tu tues des zombies Même ah, mais il n'y a pas de zombies c'est ça qui est chiant Un creeper là bas On que j'ai la mine Bon putain Et il est dans le jeu sérieux Il bleu. Tu vas, clean up? Ouais, je vais ai pas, pas trop, clean up. un une énorme coup. Toi, tu vas clean up aussi, t'as du stuff. Ouais, ouais, mais mais c'est qui ça, qui arrête pas de faire péter des creepers? Là, vous avez vous abuser. Avez... Ah, là, c'est pas. <rire> vous avez de la bouffe? Quelqu'un peut venir avec de la bouffe devant? Bah, là, moi, j'ai deux, deux trucs de bouffe. Oh oui! Il... Oh il y a un zombie. Les Saints Bon, Ça a rien fait. De merde! Les ça, gars. que j'ai? J'ai huit game Ouais, ben bah, nous, on a fait péter un creeper, mais bientôt assez de gamepoder pour faire deux TNT dégâts. est bien. Donc du coup attends ils ont tué tous deux bleus On s'est chier là Ouais On peut plus oui clairement Clairement, ouais. clairement on s'est chier Oh les verts ont tué tous les... Ah non ils ont pas tué Yoni encore tuer, Yoni. Il y a encore ce film Mais vas-y ils arrivent à la couverture Clairement en fait... Putain quoi. va falloir replier tout ça quoi <rire> Oh on a un trou chez oh. nous On a quoi ah bon Ouais On a quoi On a un trou ah, ah la creeper Ouais Non on a un énorme trou, ils ont pu passer Il y a des gens chez ils ils nous Ils sont dans, dans la base Il bah, que... y a des gens qui ont essayé de passer <rire> et Ils ont vu qu'on avait une Mais des blocs Bah non, bah non, on peut pas Quoi on peut pas On a pas de bloc Il y a quelqu'un <rire> dans notre base hein. Quoi Mais vas-y, à la base alors Mais non, il a personne. Si, il y a un gros trou dans notre base. Oui, mais c'était quelqu'un qui a essayé de passer, mais là maintenant il n'y a plus personne. Les gens euh, qui sont dehors, de est-ce que, est que vous pouvez prendre de la bouffe Ouais, j'en ai, j'en ai, je suis chez les verts, j'en ai, un peu. peu, peu bleu, ouais. là. Mais non, mais vi viens chez nous. Eh, ils font que de mourir les bleus, les... ils sont overstuff les verts. Bah, c'est normal, les, les... verts bah, ils, sont, ils sont dans la bouffe. Attendez, les verts sont chez les bleus Oui, oui, les verts sont chez les bleus depuis tout à l'heure. Il y a qui chez les verts. Attends, t'entend péter chez les verts Il n'y a personne chez les verts Ouais, je oh, oh, oh, me euh, presque rentrer, putain. Yeah, ouais, euh, je, je en en reviens, mec, j'ai de la TNT pour hein. toi. la game ah, si tu Ouais, ouais euh, bah là, la, là, là j'ai ouais, il faut une ou deux TNT, puis ça passe. Quand même. Ah, ouais, bah, je C'est quoi ce truc chez nous là truc ouais. C'est quoi C'est quoi ce truc C'est quoi ce truc C'est quoi ce truc C'est ce truc C'est quoi Nous on vient faire des TNT, les gars, mais j'ai plus de bouffe. J'ai pas de bloc. What the fuck D'accord, j'ai eu un gros freeze. Ouais, j'ai non, bah non, euh non j'arrive vers toi si tu veux. Mais ah. je la bouffe hein, pour un faux aussi si... Attends, j'arrive. J'arrive vers toi. Je cherchais des blocs de des moi. Ouais, je cherchais des potions. Y'a plus de potions. Ah, <rire> ah c'est Il y a plus rien. Ben. Bah. C'est qui ça Ah c'est Bichard, putain, m'a fait peur. Là un info, il n'y a pas une creeper encore. C'est pas mal. Vas-y, putain, un il va réussir à carry la game. Et t'imagines dans ouais, je... les assos mec Et oui on va ah, réussir Putain vas-y viens vas parle toi Vas-y vas-y fais le péter Et moi ouais, j'arrive ouais, mais... avec la j'arrive avec la TNT Non que... non non Putain elle péter J'arrive oh, avec non. la TNT Euh par contre okay. okay. Non mec oh, tu veux pas tuer tu hein, tu pour retenter Non non tu es pas en fait Parce que j'ai que 8 Game powder moi Et là je prends tous les blocs hein je m'en bats les couilles Y'en a deux dans le coffre hein Non <rire> On est mort avec tout le stuff Regardez comment j'avance au ralenti depuis le début de cette game c'est horrible faut Viens voir ton ton dipex. Même pas celui On va s'éclater ensemble. Oh, ben il faut que de mourir. faut, faut se dépêcher. Mais vous. j'arrive. Ouais, bah j'arrive. C'est la base verte. ouais mais ouais. il faut de la bouffe. J'arrive pas à avancer en fait depuis tout à l'heure. T'imagines Oh, il y a un là Ah bah c'est bon, dipex. Vas-y, faites les... moi je le booste vers toi, je le booste vers toi. Ah mais non, il faut que je passe au middle avec une table de craft en fait. Ah putain, tu fais rien pété. Vas-y, continue de faire péter des creepers, mec. Je vais juste faire une TNT à la base et j'arrive. Bah, ils vont réussir non. à les avoir. Non, parce que regarde, depuis tout à l'heure, ils arrivent pas à aller. Euh... Si tu trouves un ciel, ramène-le. C'est ça qu'on a. C'est comme je au middle avec une table de craft, je fais la TNT, et après on peut fait péter chez les verts. Non, leur mais il va pas au middle. Bah, si, parce qu'il me faut une table de craft, donc je suis obligé de le middle. De toute façon, ils, fout, ils sont. Mais prends du bois, t'as le droit de poser une table de craft, toi. Non, t'as pas le droit de. Mais je suis où on l'a placer la TNT On l'a place là. Bishard, en plus j'en fais deux couches con, et con, on peut l'argent la en fait. Mais vous êtes les Bichard et euh, et des êtes devant la, la base d'air. Ouais, dans votre zone de foot de, de, de, de leur base. Et dis que euh, Bichard tu as des euh... Vous pouvez passer ou pas bah, en Non, fait, on peut pas euh, je, une... Il nous manque une TNT, je sais comment ouais, passer. Une TNT. Bah ouais, moi j'ai pas c'est à la base on peut. Ah parler. bah c'est bon mais moi j'en fais une là j'arrive les mecs. Vous avez un briquet Non. Bah, non, Mais j'ai j'ai de intéressé. Ah bah, moi je peux venir avec si vous voulez. Aussi. vous avez une torche de reste, je suis à la base, je peux prendre des trucs, ah non Ouais, mais gros, euh. il y a plus de préparation. J'arrive ba... vers les verts, les mecs, j'ai une TNT. J'espère que ça va suffire. Ah, je vois la, la paix. Et Je peux venir avec des torches de redstone si vous voulez. vas-y, viens, toi Viens en, vite, même, vite, temps. Vite, vite, en vite. même temps que moi. Ah, oh, Yoni, il est mort, ils vont, ils vont les avoir. GG ah, ah, là, voilà. là, franchement. Voilà. Ah putain, Tout merde, mais... faudrait qu'on se dépêche d'avoir leur base. Ou alors, il y en a qui se cachent dedans, ou je sais pas. Coucou, Oh, c'est une île qui left. mais ils peuvent pas avoir leur base, hein? Ils sont. Vas-y, vas-y, vas-y, vas-y, vas-y, vas-y. Non, la bouffe, c'est bon. Ouais, j'ai réussi à trouver des animaux en bas. Tiens, non, non, mais on peut pas rester en dernier là. What the Oh, what? On peut pas rester en dernier, on est trop mal, on va se faire enculer. Ouais, on va se faire enculer. Bah, en on a pas joué à TNT. Vas-y, Là, là, Non, pas là, pas là. On est là, je reste là. Là, là, là. Faut qu'on là. Genre. Attends. Là, là, là là. Là. Attendez, j'essaie d'arriver parce que sans moi on peut pas. Mais non, oh, mais es c'est con Léo com... On s'en fout comme ça. Il y a la... Parce que tu sais que si on leur dit je Attends attends attends. Il faut torche, la torche. On place <rire> ah, non bah blaze... Oh là là On a une TNT. Bah on récupère. Dans 10 secondes. Non, on se cache Moi je me cache. Nous on se cache. Ouais, grave, on, on Se cache dans les bois. Allez. Et on assaut. Et on assaut comme ça. Mais bon, on a une TNT. J'arrive à leur base, j'ai une torche si vous voulez. Mais il faut, faut, faut qu'ils prennent du stuff. Viens, viens, prennent Yoni, il ils il est... vont prendre Yoni, il faut qu'on évite de Mais non, euh, s'ils sont un minimum le de... Enfin, si c'est. Ouais, j'avoue. Bon <rire> les gens. Si il ouais. y a des déco ouais. dans la base, du coup, ça va rien changer. Hein. Bon, oui. les gars, euh, clairement. Euh... Bah, clairement, vous avez gagné. <rire> bon, bah, il <ouais>. va bah, se faire éliminer, du coup, on prend. Et en premier, donc, c'est chacun son tour, on prend Yoni en premier. Ouais, bah prenez les 4, ça revient au même. <rire> moi, moi je prends. Moi je dis, moi je go prendre euh, les mecs, j'arrive, je suis même pas full diams. c'est mais... non, non, c'est bon, c'est bon, tout tout tout tout tout tout tout tout vous tout allez me faire un métier du chef. On prend vite enfin, les je, non, je non, dis on, prend on, non, on a zéro stuff vraiment. Ouais, genre, euh, non, mais on vous des il y a de l'enchant. Il y a de l'enchant. genre en fait, nos coffres, on a 4 coffres, mais vides. Et on a plus rien. C'est pas mal. Genre, on a pas de On est tellement à faire des trucs comme ça qu'on est au point de reboucher avec de la laine. C'est qui qui a fait un trou dans Ah oui, c'est qui a fait un trou c'est moi. Mbat et nulé vous prenez qui du coup et reste qui du coup, CrysiX VIP. Hyper CrysiX. Euh franchement. je propose Léo franchement. Vas-y, on prend Léo. Vas-y, bah nous VIP. Bon bah, ok, bah. Moi, moi, moi je dis. bon bah on est mort et pas stuff. fin de la game. Merde, je vais Donc je suis avec euh, Gab <rire> Non, non, euh, Là, les... moi. Et Et non, rien. Je vais dans J'ai un truc de plus de stuff que toi. Non, non, non. Oh, arrête fou, <rire> okay, euh... dingue, de me tuer, arrête Arrête me tuer. Ok, vas-y. Donne-moi ma torche. Hier, 1 Arrête attends, je te. <rire> <'as un> <rire> Ouh Attendez, je suis C'est bon, on vipa, elle était là, vas-y, va bah, Attends, vas-y, bah, vas bah on se suit chez beau on continue. Mm. Vas-y, bah du coup, on va des faire baffler. Arrête, bah... Arrête, arrête, arrête. <rire> vipé Non, mais arrêtez les gars, les gars. Non, des bleu, ouais. <rire> vipé Non, c'est tout ce que tu mérites. Bon, du coup, ah on tente ça. Bon, Vipé, t'as ah. du ça <rire> Bon, du coup, on a sauté leur base là Elle est où il faudrait peut-être aller chez les bleus prendre du stuff, non Bah normalement, ils ont le stuff. Ouais, ils ont le stuff. Attends, ah les bleus ils sont avec nous là, de toute façon, c'est crée des... Ils là. Ben, hein. ouais. ouais, mais nous on est... on est chez vous, on est à notre base. Ah. Ah, ah. Attends, non se t'épé à notre bah, base. De... Bah... Demande à Gap de TP chez oh. les bleus. Mais de toute façon, nous on a zéro staff là, c'est fini. Hein. Non mais mec, nous on est trop mal, hein, c'est la merde. Clairement, on y a, zéro... a zéro staff. Il faut qu'il move... Oh, j'ai ah, mal du stack. Il manque... Il, manque... il manque qui chez nous Il manque quelqu'un chez nous là. C'est un mec qui donne de l'armure, surtout. Je ne suis même pas plus Il a donné quoi La bouche tranquille de... Mais bon, on fait péter ou pas? Attends. Il Vas-y, il faut faire péter. Non, mais non, pas maintenant, pas maintenant. T'as pas le droit, on l'a fait. C'est moi qui a DNT. Les gens, ils respectent même pas les règles. Putain, péter. quoi? On s'en va les couilles, allez. Mais non, on les explose. Il faut euh. C'est tu t'es pas Vas-y. Euh non, mais non, mais les gars, les gars, les gars, Mais les gars, les gars, arrête. mais les gars, bonjour. Les gars, arrêtez, faut pas faire péter maintenant. Vas-y, je te dépêche rond. Vas-y, vas-y, t'es pas... T'as quoi comme stuff euh... J'ai ça. Oh le bataille, il y a tout plein tout de, tout de diamants pas, t as, t as Oh j'ai plein de ouais. Vas-y, et t'as pas de... T'as rien d'autre J'ai juste stuff diamants. Vas-y, moi je reste dans la base. Oh, il y a stuff diamants, c'est quoi, quoi cette gay <rire> Du coup on fait quoi Attends, regarde, c'est... On faire potion, regarde. Je te mo montre comment on fait ça. Ah, vous avez des potions Bah ouais. Bah ouais. Ouf, on est mort. Vous avez quelqu'un Une TNT Non, vous Pardon, on n'avait pas de TNT. Attends, je te montre par où on passe en fait. mais vous êtes ah, si quand, quand tu même parce que là on avait assaut les verts, on les avait détruits, vous êtes arrivés en mode ramasse-les, vous non, avez mais même pas réussi à avoir leur base. comment faire. Vous êtes mauvais quand même. Genre, on avait fait tout le travail à votre place. Vous beau, il pas réussi à les tuer. Il faut appuyer et aller vite. Ah, ok. C'est la truc de goffin. <rire> ah, ok. Ça, Je vois un truc. Pour eu... mettre le sable. Là. Il avait ah, l'épisode 10 hein. là On oh, est 10. Putain. Ah, mais c'est ça, votre salle, <rire> salle des coffres. Ah ouais. Non, mais on a plus non. rien. Hein. Eh, elle est bien faite, gamin. <rire> Comparée à la nôtre. Non ne jugez pas, c'est quoi C'était quoi votre salle Comment Oui Il fallait appuyer sur quatre boutons pour l'ouvrir. 4 boutons et oui. ouais, puis au final, vous êtes mort avant nous, ouais. <rire> ça, c'est un détail. Elle, voilà, elle a explosé quoi. Elle a explosé non Oui, voilà. exactement comme la p Alors, moi, je vais vous trapper eh, eh, les Les gars, les gars, on se désespère non, là, là, là. pas. Sur un nominé. coup de bluff, c'est bon, mais j'ai dit, blocs je, euh, je de mets masse diamant là. ici. Comme ça aucun voilà. bluff, mais, mais vous êtes euh, euh, du bois, les gars. Euh J'ai 4-5 stuff avec moi, j'ai 10 blocs de diamants. Personne Personne ne me regarde. Je vais dessiner. Ah. Ah. Les gars, il faut du bois. Ouais, bah y'en a pas. Ah, bah je vais en prendre sur la route. Ah, comment je peux mais faire Non, mais un mais non faut, on a rien. Hein. Pas grave, on va faire comme Moi ça. je me bats la Blaze Rod en ce moment. Mais t'as pas de. Un stick VP Pas de stick euh, <coughs> Oh on arrive à l'eau, on s'en moche Bah là c'est un peu genre chaud Bah c'est fini, et bon, moi vous avez pas nu hein, si vous êtes dans un team, ouais vous êtes mort ah Ouais ouais Eh c'est pas plus. mal hein vous pour vous Eh j'ai pris le haut sur, sur, la, sur, la, sur la muraille, j'aime bien ah. Mais les gars, les gars, vous faites pas tuer ah ouais. ouais. ouais. là C'est pas le droit de les, les blocs dehors, <rire> et respecte les règles Vous <rire> êtes Mais con les drogues Oh bah ah, bon, se... Comment on ressort Qu'est-ce qui se balade avec une Oh, vous êtes des concerts. Non, qui a fait blaze rod Sérieux, vous faites quoi Je sais pas, on ils pas. sont en train de faire des concerts. Oh. Oui. Mais, mais les gars, les gars, on ne sait jamais. Sur un coup, ah bah, c'est moi qui dis ça d'habitude, mais là. Les gars, là, il y a aucun avez... coup de bluff. là, là clairement c'est de bluff. À à part... ouais, on a un peu plus de la base. Regarde. Oh sinon. Non mais il y a, a ouais, j'ai mis plein de stacks de diamants. Mais encore, si on avait des TNT on aurait. Oh il y a des mais là. On oh mais il y a des cliffers, j'ai là-bas. là-bas. Non non, on pas. Les gars, les gars, les gars. Non, si tu les tu les on n'a pas, lui pas lui des... Des Les gars, les gars, les gars. Les gars. <rire> deux, un, deux. Demandez <rire> tous des gifs de TNT dans le chat, venez. Ah, C'est fait. tous des gifs de TNT Attendez, on marque tous des gifs TNT et je vous dis quand on envoie, ok Ok. vous tu es prêt Ouais. 3 2 1 Go. <rire> <rire> il <lui répond> pas illusif <rire> <d 'assaut>. pour la suite. Illusif il pour la Prochaine, app. prochaine app. Ah, bah, euh, ah prochaine puis Give ah, Pas, pas dessous c'est nice. Et Give Diamonds aussi. Mais on a non mais c'est bon, hein. euh, ouais mec. Ouais, ouais, les pas. C'est Qui est Vas-y je vais tuer des squelettes pour tenter d'avoir un arc les gars, il y a des cryptos là. Je vais essayer On vous en a donné 5 stacks c'est merde, mais. On va mourir. Et là, c'est dingue. Il a dit quoi On vous a donné quoi Oui, c'est pas. Il a dit. Bah, ça Putain. Pas George. Non, mais ils savent que c'est gagné. Mais si vous imaginez, les gars, ils vont des TNT. Faites tous des tâches. On va les assurer, on les débaise. Mais viens, on les contourne, on fait comme la saison dernière où les jaunes ils avaient tout contourné, on y avait même pas eu de fight. Ouais, ouais, c'est ce qu'on a eu fait à ce moment On fait ça, on les contourne et on aura leur base en même temps qu'il y aura une On pas TNT. Si, ils vont y Et ça, En à ce moment là, à ce moment là, j'ai déjà à moitié là-bas. C'était bah Au pire, de toute façon, il reste combien de temps Il reste combien de temps depuis votre salle des coffres Elle est trop belle, notre salle des coffres. Elle est trop belle, essaye de la trouver, Putain euh, c'est quoi cette muraille de 10 000 de long là Quelqu'un peut me donner de la bouffe Comment que je rentre que dans, dans ça moi. Mais il a griffé tout à l'heure. Oui, mais justement ça, il m'a tué Léo je là, pas ça. Mieux Léo, mieux Léo il tué. m'a tué. Votre base. de la bouffe, euh, bouffe, bouffe C'est quoi je prends Je fais ça. Il met... Et ça tu Personne. En fait, nous, on va tu le conserver. Vous êtes con, vous avez laissé vous. un coffre dans les mines, c'est considéré comme une salle des coffres. Hein. Qui a laissé un coffre dans les mines ouais. Quelle, Quelle mine, mine. <rire> Quelle mine euh, <rire> Bah, à côté de la table d'enchante. Les gars, on peut refaire il, des, il des était portions. là, le coffre. Attends, fais oh. voir. Va. Vas-y, moi oh. je vais refaire plein il de potions. Ah oui, en fait, il faut fermer ici. Ouais, faut fermer euh, la terre là. Mais il faut le remettre oh, J'ai deux pots de crépas. Bah, de la salle des coffres, si ça peut servir. Bah, ouais, mais ça fait un coffre. Euh... Mais il est dans la salle des coffres Il fait partie de la salle des coffres. Mais elle est où la salle des coffres Pas le elle est là-bas. Mais elle est où la salle des coffres Bon... Attends du jour 10, bon. on est dans la merde. C'est le euh, prochain épisode... Hé, go contournez, go contournez, on passe par les bleus. Euh, Laissez-les bleu ouais, pousser bleus. On se ronne une branlée. Et voilà. On a la pousse bleue. <rire> <rire>